Super réussi, hein oh, Un vrai bonbon. Waouh Il est génial, hein. génial. Incroyable. Ouais. Le bon bonbon, bonbon, ça. Ouais. <rire> bah de faire attention avant, de ne pas se, se pas coucher, de ne pas se faire baiser par n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Oui, super solide, hein Il peut rien lui arriver. Tiens, tiens, le bonbon.